For me, and I'm feeling. It's a new town, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. I can fly And this whole world is a bold world and a new Pendant un court moment Elle s'invente et se filme Pendant un bref instant Enfile le rôle, le vie, le défile Je veux me vautrer dans tes Sentir sensations interdites me convaincre du beau, vivre tes caresses écrites. Je me vaudrai dans tes mots, ma et de vie compté. Rends-moi désir à bouleverser, fais-moi oublier. Je me vaudrai dans tes mots, ressentir sensations interdites me convaincre du beau, vivre tes caresses écrites. Je me vaudrai dans tes mots, ma vie et de vie compté. Rends-moi désir à bouleverser, fais-moi oublier. Encore une journée pleine de banalités, mélodie rythmée, quotidien intégré, changement, frisson, sursaut, sensations, éclats de rire, tout un trop plein d'émotions à contenir. Une autre vie remplie de si seulement si, si seulement si. Je me voterai dans tes mots. Ressentir Sensations interdites me convaincre du beau, vivre des caresses écrites. Je me vaudrai dans tes mots, m'habiller de vie comptée. rends rend moi désirable, bouleversé, fais moi oublier. Je me vaudrai dans tes mots, ressentir sensations interdites me convaincre du beau, vivre des caresses écrites. Je me vaudrai dans tes mots, m'habiller de vie comptée. rends moi désirable, bouleversé, fais moi oublier. Pendant un bref instant S'ouvre un autre tempo Pendant un court moment Reviennent mots d'antan Fais-moi héroïne écossaise Suivant le mariage forcé Fais-moi bas bleu et marée Marquise invétérée Fais-moi ce que je ne suis pas Fais-moi ce que je n'ose pas Je veux me voter dans tes mots